Si je vous dis éducation, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Alors l'éducation pour moi, c'est la base d'une société. C'est ce qui permet à une société de s'élever de rester libre. J'ai vu dans ses yeux la lumière de se dire, mais ça y est, j'ai compris. Pour croire en l'humanité, il faut croire en l'humain, il faut croire en nos élèves.